Une discrimination est une différence de traitement entre des personnes ou un groupe de personnes en raison par exemple de leur sexe, leur âge, leur apparence physique, leur état de santé, leur origine, leur orientation sexuelle ou d'autres critères. Elle représente une rupture d'égalité entre les personnes. On parle de traitement injustifié ou de traitement défavorable, c'est-à-dire qui entraîne un désavantage. La discrimination se fonde sur un critère et c'est la loi qui va nous préciser ces critères. Il varie selon les pays. Aujourd'hui, la loi française et européenne définit plus de 25 critères de discrimination. La définition juridique de la discrimination précise également les domaines encadrés par la loi. Il peut s'agir par exemple de l'accès à l'emploi, au logement, des conditions d'éducation et de formation, de la fourniture de biens et services ou encore de l'accès à la protection sociale. Il n'existe pas de hiérarchie prévue entre les 25 critères de discrimination et l'auteur ou l'autrice d'un fait de discrimination en encourt jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.